On se retrouve dans les forges de l'imaginaire, dans la partie salle de jeu, pour faire le point sur les dernières mises à jour dans Gazerton. Vous avez peut-être remarqué que dans les icônes de la barre de tâches, en bas, il n'y a plus le mode carte ou cartographie. On ne peut plus avoir de carte son espace de manière à pouvoir le cartographier en mettant un plan d'accès fixé dans un objet par exemple ça peut suffire euh, au niveau du de l'avatar vous avez vu que vous avez une petite épingle vous pouvez épingler votre votre médaillon de webcam pour vous voir et, et l'agrandir alors mais la mise à jour la plus significative et qui fait vraiment l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est vous voyez que vous pouvez basculer en bas à droite des, des participants au chat. C'est quand vous vous déplacez donc sur un, ici on va sur la table de jeu sur une, une aire privative on va dire donc ça les espaces privés. Des espaces autour des, des objets, des tables ou dans des salles qui vous permettent d'être entendu et vu en webcam uniquement par les gens présents dans le même espace que vous. Donc la nouveauté c'est que quand vous vous déplacez sur un espace privé, vous voyez à droite la vue a changé. On a toujours l'avatar qui apparaît et on a là un chiffre et un chiffre entre parenthèses plus des icônes avec marqué current aéri donc l'air dans laquelle on se trouve un, un cadenas c'est à dire que vous pouvez si vous êtes en visioconférence avec un, un collègue ou, ou plusieurs en réunion vous pouvez fermer l'air de manière à ce que euh, vous soyez seul et du coup ça privatise l'espace le, dans lequel vous vous trouvez et, décrocher aussi facilement en défaisant le cadenas pour que d'autres personnes ensuite vous avez le lien c'est le lien, le lien sp euh, spécifique et direct de l'espace privé où vous vous trouvez donc c'est intéressant vous pouvez l'envoyer par mail vous pouvez le mettre dans un chat sur messenger ou, ou même ici dans le chat si quelqu'un se trouve dans une autre salle et euh, en cliquant sur le lien, la personne avec son avatar donc, va se, se téléporter directement à côté de vous. Donc ça, c'est quand même une avancée pratique. Et pour les builders, quand vous cliquez sur, euh, sur le crayon, vous pouvez changer le nom de la salle, ce que je vais faire pour euh, cette table de jeu, puisque c'était juste un, un numéro d'espace qui était entré, et euh, je vais l'appeler... Euh, je vais appeler euh, table de jeu, table, table de jeu, étage 2, voilà, puisqu'on est au deuxième étage de la table de la salle de jeu, et vous avez un autre champ qui peut être pratique aussi, où vous pouvez limiter, on va mettre 7 par exemple, le nombre d'avatars présents dans l'espace. Donc, c'est aussi un paramétrage qui peut être intéressant. Je valide, donc vous voyez que le nom a changé. Et euh, dans, donc là, je suis dans la liste des avatars. Et euh, quand, quand les gens se connectent sur le site, et bah, ils voient non seulement alors, euh, dans quelle salle vous êtes, mais ils voient aussi dans quel espace vous vous trouvez. Puisque chacun apparaît, euh, je suis tout seul connecté. Et s'il y avait quelqu'un dans une autre salle et dans un autre espace, il apparaîtrait dans l'autre salle et l'autre espace et tous les avatars qui sont avec moi dans l'espace bébé apparaîtront là dans celui-là d'ailleurs. Entre parenthèses, c'est la jauge de, du nombre d'avatars présents, je suppose. Voilà. Donc c'était, c'est vraiment une mise à jour qui est intéressante d'un point de vue des interactions sociales et je voulais vous la faire partager. Je profite, que je suis là, pour vous montrer aussi les deux. J'ai fait deux petites mises à jour, j'ai rajouté deux bornes d'arcade. Une première ici, qui est un jeu euh, type Street Fighter. C'est un jeu d'arcane de... Euh, de combat, je pense qu'il va être assez rapide à charger. pas rapide à charger. On va regarder là. Donc. Et la deuxième borne que j'ai installée qui est très sympa aussi c'est du rétro gaming Tortue Ninja. Voilà. Là par contre ça charge très très vite. Et vous allez voir c'est bien sympathique. Thank you. Un petit exemple, voilà. de ce qui est possible de faire. Voilà, donc vous avez plusieurs euh, oh, y a plusieurs dizaines de jeux dans cette euh, dans cette salle de jeu, qui est sur euh, trois étages. Donc n'hésitez pas à venir, c'est sur mon site euh, professionnel, les forges de l'imaginaire. Je vous mettrai le, le lien dans la description de la vidéo. Voilà, la rentrée sonne bientôt pour beaucoup. Et puis... Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sans doute la semaine prochaine. A bientôt.